C'est hors de question que je passais mon permis à Paris parce que pour rouler là-bas, enfin, c'est des fous quoi. Et puis euh, voilà, il n'y a pas besoin, enfin, je veux dire, pas besoin du permis à Paris. C'est euh, voilà, ça pollue de plus en plus la couche de zone à Paris. Enfin, je veux dire. C'est tout gris en fait, les nuages. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. vu qu'il y a pas mal de transport, on n'a pas, pas besoin de la voiture. Est-ce que sur les, les, les, les bus, du coup, s'il y en avait beaucoup plus, est-ce que ça vous ferait réfléchir à avoir une voiture Je pense que oui. Parce que euh, comme j'ai toujours habité dans une grande ville, donc j'ai toujours eu du bus à droite à gauche, en fonction que j'avais une voiture qui m'amène à droite à gauche aussi. Il faudrait qu'ils mettent plus de bus, ça serait mieux, parce que les prix sont corrects et franchement ça ferait moins de monde sur les routes.